après de trop longues semaines de confinement et après avoir dû se résoudre à renoncer à leur projet d'aventure en Espagne, les wheelers d'Alsace ont pris la décision de repartir malgré tout pour un nouveau road trip, Strasbourg-Nice à la recherche d'un pain bagnat, Parcourant la France, du nord au sud, du massif des Vosges aux plages de Méditerranée, des vastes plaines bourguignonnes au couloir rhodanien. C'est un trajet de plus de 1200 km que nous vous invitons à suivre et à partager avec nous sur YouTube. Je sais que ça va être dur, ça va être un choc pour vous. Disponible dès maintenant sur YouTube. Hop la guys et roule ma poule